La dernière fois, c'est que tu te fais là C'est bien. Faut boire tout bien à soir. À soir, c'est bon. Moi, j'ai boissé, j'ai des choses. Non, ça t'a pas du bien. Non, mais j'ai boissé, j'ai des choses. Non, faut changer, c'est pas bon, ce que tu dois. C'est juste que un, tu n'as pas de tu lui dis que tu veux. Bah, est Tiens, faut essayer. Ah, mais t'as ouais. pas, je crois bien qu'il a raison. Attends je que mes brûlés, alors je viens faire un pas. Faut que pas. Je vais vis hein? Faut rentrer, Eh, <rire> hey, hey, mon sauveur de... aujourd'hui. quoi? Pardonne-moi. Non, je t'ai pardonné. Ce qui s'est passé là, il y a quelqu'un hey. oh, qui a est passé, c'est maman qui a provoqué ça, c'est fils, c'est pas ça. Il a ni de Eh je te demande pardon. Hey. Pardon pardon moi, oh, Pardon, Pas de pas de pas de que. Il y a des problèmes ici. <coughs> Pardon, il faut pas cause de depuis Ça fait deux jours, ma famille, même un grain de riz, on n'a pas eu pour manger. <messance> hey, J'ai dit, si tu vas m'aider, faut m'aider. Hmm? Ma femme, elle est enceinte. Hmm? Elle n'a pas mangé ça fait deux jours. Et qui mousse <messance> au ah! connu maître quoi? On dit, elle fait comment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais elle était où? Elle était fond de l'enverser. Ah, alhamdadiallah. Ah, ah. ah! Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Même si c'est un petit saltier de 1 kg, il faut me donner, je vais lui mettre Non, il n'y a pas. Mes enfants ne pas il a Il a Il moi-même, ma marchandise, c'est bloqué au port Même si Les douaniers, tu ils demandent Ils demandent 160 millions Mais pour le mi Nous, ils ont tout bloqué Ma famille même, ça fait une semaine Moi le grand il y a il n'a pas mangé chez moi ici à la maison. J'avais le là, son ventre là. Il n'y a rien de gars. Faut pas causer Dieu. Non. Bon, s'il Je vais tomber, je vais Non, il est mouillé. Je veux t'appeler. Faut Je vais t'appeler. Non, oui il c'est pas bien. Ne ma ne pas ne ma ne ma ne ma ne ma ne ne ma ne ne ne la la, tu pas bien bois Monsieur on a passé à de on a voyagé à faut arrêter de semaines il faut arrêter on a vu on a le on a on a vu le roi, on a vu le roi, on a toi le le Mais, nazis la la ilaha illallah, la il va te dire que tu t'en vas chercher de... il faut faire accord allah allah muhammad sallallahu alayhi Voilà, elle ever did même c'est pour les poulets là. c'est pour nous pour on puisse le manger? Oui. Et on est toujours le premier de la vie. Allah a a fait ça pour le récréer. Il a le récréer. Il a fait Il a fait a a ça Il pour a Nim Blom, et un no, de Manojima, Nim Bachet, Blom, Blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom,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 il y a un autre qui me fait un peu de temps, il y a un un autre un autre qui me fait un qui un